Alors, donc je vous propose de reprendre, euh, et on accueille maintenant Cécile Gobo qui est responsable du pôle flux et données à la Bulac, et Nicolas Legrand, qui est administrateur technique du système d'information documentaire à la Bulac, donc qui travaille sur COA. Euh, et le but de cette intervention, c'est de vous présenter qu'est-ce qu'un logiciel libre, et comment fonctionne une communauté utilisateur du logiciel libre. Voilà. Merci. Donc, comme vous le savez certainement, pour Numaop, le choix a été fait dès le début par les établissements qui ont participé à son développement d'en de, faire un logiciel libre. Et donc, nous allons définir ici, décrire ce qu'est un logiciel libre afin de bien comprendre les implications de cette décision et les potentialités qu'elle ouvre pour les établissements qui choisiraient de rejoindre la future communauté de, autour de NumaHop. Donc on va vous faire une présentation historique que Nicolas Legrand va, va, dont Nicolas Legrand va se charger pour comprendre ce qui a provoqué la naissance du mouvement des logiciels libres parce que ça explique aussi un peu le fonctionnement de NumaHop et comment vous pourrez vous insérer dans, dans ce, cette dans ce fonctionnement qu'on va vous proposer et ensuite on va discuter des enjeux en fait du logiciel libre à travers Numéop et à travers d'autres exemples pour les bibliothèques publiques et les établissements publics de manière plus générale. Donc je vais laisser la parole à Nicolas pour la première partie de cette présentation. Bonjour à tous euh, — Alors ça va juste être un petit rappel historique euh, relativement, euh, relativement léger. N'hésitez pas à me reprendre si je dis des choses trop horribles. Je dirais peut-être des choses bizarres euh, du point de vue de la propriété intellectuelle, parce que je ne suis pas juriste, donc c'est pas un domaine que je connais. Donc ce que je pourrais vous expliquer, c'est plus ou moins ce que les hackers comprennent euh, à la propriété intellectuelle. Et quand je dis « hacker », c'est un terme qu'il va falloir que je définisse, parce que peut-être que vous imaginez qu'un hacker, c'est quelqu'un comme ça. Hop code la nuit et qui pirate des entreprises. Alors c'est euh, la définition euh, populaire, c'est le sens populaire du mot. Mais ce n'est pas le sens que ça a dans ma communauté, ou pour les informaticiens, un hacker, c'est juste quelqu'un qui aime beaucoup les ordinateurs, qui aime beaucoup programmer, qui aime résoudre des problèmes, qui aime trouver des solutions. Et, euh, et donc effectivement, les pirates peuvent être des hackers, mais tous les hackers ne sont pas des pirates. Et La, <rire> la communauté des logiciels libres, c'est beaucoup fondé, du moins au début, sur certains de ces hackers. Peut-être autre chose que je vais avoir besoin de définir aujourd'hui dans les enjeux de, de toute cette histoire, c'est ce qu'est du code source et du binaire. Donc le code source, en fait, c'est un texte. C'est un texte que les informaticiens écrivent, qui s'appelle un programme, qui est écrit dans un langage que les êtres humains peuvent apprendre. Ça, ça ressemble à un langage, par exemple, que vous ne connaissez pas, que vous ne parlez pas encore. Là, il y a quelques petites différences, c'est que c'est un langage dans lequel on ne donne que des instructions, souvent, que des ordres à une machine, pour que la machine exécute, euh, exécute ses ordres. La différence avec un langage moderne, euh, un langage normal, comme celui que je suis en train de parler maintenant, c'est que ça déteste les ambiguïtés, ça cherche à éviter absolument les ambiguïtés, et ça détecte les erreurs de syntaxe. Euh, chose intéressante, dire « je », syntaxiquement ça vous paraît étrange, mais vous voyez encore ce que je veux dire. L'ordinateur fait <rire> non, j'arrête, erreur de syntaxe, je ne comprends pas ce que tu cherches à me dire ». Et voilà, ça se termine ici. Donc, ce code, ce code source, une fois qu'on qu l'a écrit, on le passe dans un, dans un logiciel qui s'appelle un compilateur et qui le transforme en 0 ou en 1 que l'ordinateur, lui, va comprendre. C'est 0 et c'est 1, c'est ce qu'on appelle le binaire. Tout ça aura, aura du sens plus tard. Dernier petite, euh, dernière petite euh, euh, définition, et on sera bon, c'est Unix. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le mot Unix, mais c'est relativement lié à l'histoire des logiciels libres, même si Unix n'est pas un logiciel libre. C'est un système d'exploitation qui a été créé à la fin des années 1960 et qui a eu une telle influence que vous avez des petits morceaux d'Unix partout dans votre vie aujourd'hui. C'est-à-dire que vos, euh, vos Mac OS X, vos iOS sont des descendants d'Unix, vos Linux, vos Android sont des clones d'Unix. C'est un logiciel qui a été créé par Ken Thompson à la fin des années 60. Il s'ennuyait à Bell Labs chez son employé. Il avait un ordinateur qui ne servait à rien et pendant un mois, il a, il a programmé un système d'exploitation. Il l'a appelé Unix en comparaison à Multix. Vous verrez, il y a plein de jeunes mots foireux d'informaticiens dans cette présentation. Et je m'en excuse par ailleurs. Et, mais mais l'humour pourri est, une, est, est, un autre, est, est un autre attribut de notre profession. Euh, Est-ce que vous connaissez Ken Thompson Alors, regardez qui c'est... Ah si. parce que c'est quand même, même quelqu'un de, de, relativement, de relativement intéressant à connaître, parce que si vous avez l'impression que Bill Gates ou Steve Jobs ont beaucoup influencé votre vie numérique, vous avez des petits morceaux de Ken Thompson partout, partout, partout dans les outils que vous utilisez car en plus d'avoir inventé Unix, il a aussi inventé le, le, le langage C qui a permis d'écrire beaucoup, beaucoup de programmes et il a aussi, et ça intéressera particulièrement la Bulac, été parmi les premiers à, à implémenter UTF-8 qui est le format des d'écriture Unicode que, qui est largement utilisé aujourd'hui. Donc c'est un type qui a vraiment eu une influence absolument énorme dans la profession. Alors maintenant, parlons histoire des logiciels. Dans les années 1960, quand IBM vous vendez, vous vendez des, mainfra des mainframes ou vous les louez, vous aviez tout d'un coup euh, le, euh, le logiciel avec, euh, avec, euh, avec le, le matériel. Et avec le logiciel, il vous donnait le code source. Donc, en fait, même si ce code source, c'est un texte protégé par la propriété intellectuelle, euh, appartenait à IBM, les opérateurs locaux avaient la possibilité de le modifier, de l'améliorer, de le débugger. Et parfois aussi, ils disaient à leurs collègues qui avaient loué ou acheté le même logiciel, « Eh, eh euh, ce problème-là, eh ben moi j'ai trouvé la solution, vous pouvez faire comme ça. » Et tout le monde recopiait euh, ces, euh, ces, ces, ces différentes petites, euh, petites améliorations. Ça a commencé à changer dans les années 1970, euh, quand l'informatique s'est démocratisée euh, et que tout le monde s'est mis à avoir des ordinateurs à la maison. Les gens continuaient de copier et de modifier les logiciels, mais ça ne plaisait pas forcément aux entreprises qui cherchaient à gagner de l'argent avec. Il y a une lettre très célèbre d'un certain Bill Gates euh, de 1976 qui s'appelle « Une lettre ouverte aux hobbyistes », aux gens qui dont l'informatique est le hobby, où il leur expliquait que, en fait, euh, tout le monde avait copié le basique que Microsoft avait écrit pour Altair, qu'il y avait à peine 10% des utilisateurs du logiciel qui avaient payé Microsoft pour ça et qu'en gros, euh, le temps de travail investi par Microsoft euh, euh, dans le logiciel valait moins de 2 euros de l'heure. Euh, donc, c'est le moment où l'industrie a cherché à protéger ces euh, logiciels dans, euh, dans une optique commerciale. Elle y est arrivée de plusieurs manières en en faisant des licences extrêmement, extrêmement compliquées. Est-ce que vous avez lu Good Omens de Terry Pratchett et Neil Gaiman C'est une histoire dans laquelle il y a un démon et un, qui est sur Terre en observation. Et un jour, le démon tombe sur des licences logicielles. Waouh Il envoie ça en enfer à sa hiérarchie, à Satan. Regardez, on a encore des trucs à apprendre. <coughs> Bon, c'est peut-être une vision un peu noire, mais au début des années 1980, on arrive, on arrive à un point où euh, on ne distribue plus le logiciel sous forme de code source parce que c'est une manière de les copier. Ça peut être une manière aussi pour une entreprise de piquer euh, le, travail, le travail de quelqu'un et de le revendre sous son propre nom sans que ce soit vraiment possible de le, de le déterminer puisque euh, ce qu'on distribue, c'est plus que le binaire. Et ça a révolté, euh, révolté quelqu'un qui s'appelle Richard Stallman, qui était, un, qui était un employé au MIT, qui avait fait un peu de recherche un peu avant en informatique, et qui lui aimait beaucoup ce monde où on pouvait tout modifier. Alors d'un coup, voilà, il achète une nouvelle imprimante, il a un bug sur son imprimante, et, et il est en mesure de pouvoir réparer ce bug, mais il ne peut pas le faire parce qu'on ne lui a donné que le binaire de, de son logiciel. Alors ça l'a énervé, il a claqué sa dème et euh, il a créé le mouvement du, euh, du, du logiciel libre. Pour lui, c'était important de créer, de créer un cadre légal dans lequel le modèle culturel dans lequel il, il, il vivait pouvait, euh, pouvait s'épanouir. Donc il a défini ce que c'était qu'un logiciel libre. Un logiciel libre, c'est un logiciel qu'on a le droit d'utiliser qu'on a le droit d'étudier, de recopier, qu'on a le droit de distribuer, qu'on a le droit de distribuer avec ces modifications. C'est les fameuses quatre grandes euh, libertés. Et insiste pour dire que le logiciel libre, ce n'est pas, euh, pas forcément gratuit. Ça peut coûter aussi cher, voire, euh, voire plus cher, puisqu'on peut payer des développeurs pour, euh, pour, euh, pour le développer. On peut aussi acheter des services dessus. Euh, et puis, il faut employer des gens pour faire tourner les serveurs, etc. C'est un problème en anglais parce qu'ils ont appelé ça « free software ». Et « free euh, » veut aussi dire « gratuit ». Donc, il est obligé de dire à chaque fois euh, free as in « free » Freedom, not as in free beer. Voilà. Bon, il y a moins ce problème en français parce qu'il n'y a pas l'ambiguïté, mais regardez, c'est le cas de Numahop. Progilo n'a pas développé gratuitement le, le logiciel. Et, et quand il vous propose de l'installer aujourd'hui, il vous propose aussi bien sûr de le rémunérer pour ça, ce qui est tout à fait normal. Alors sous quelle licence protéger euh, ces logiciels En fait, pour garantir ces libertés-là, il existait déjà, il y avait déjà des gens qui pratiquaient le logiciel libre, par exemple le système BSD qui était un clone d'UNIX et qui avait sa propre licence euh, qui permet effectivement à tout le monde de, de recopier tout ça sans problème. Il y avait d'autres choses, licence du MIT, licence de, de l'ISC. La, de la Etc. Mais ça avait un défaut pour Richard Stallman, qui était quelqu'un d'un petit peu créatif, c'est que n'importe qui pouvait piquer le logiciel et le revendre très très cher, euh, et sans, euh, sans avoir, sans avoir à, à redistribuer les sources. Donc, attention, on arrive, on arrive au moment des genoux pourris. Il a créé, comme, comme le logiciel est, pr est protégé par le droit d'auteur, il a créé la gauche d'auteur... Donc le copyleft, c'est une mention dans la licence qui oblige toutes les personnes qui distribuent le logiciel à le redistribuer sous les mêmes conditions dans lesquelles il a été reçu. Euh, il a, le nom de la licence, c'est la GNU GPL, GNU General Public License. Et GNU, c'est le nom de son, euh, de son projet. Euh, en fait, il s'est dit, bon, pour que les logiciels libres, ça marche, il faut qu'on fasse une implémentation qui fonctionne euh, et, qui soit, et, qui, et qui soit suffisamment attractive pour être utilisée par les gens. Comme Unix, c'est le, le, le système d'exploitation qui est, qui, est, qui est le plus intéressant du moment, faisons un clone d'Unix. Et donc, il a appelé GNU. GNU is not UNIX, et à chaque fois, Richard Stallman adore dire que c'est un acronyme récursif, puisque le nom de l'acronyme euh, se trouve à l'intérieur de l'acronyme. Voilà, voilà, pour encore des quelques... Je ne sais pas si j'ai encore d'autres jeux de mots pourris, peut-être pas. Euh, et... Et ça a commencé à décoller à partir de là. Dans les années, dans les années 80, alors bon, il y avait d'autres projets libres, mais le, disons que souvent le GNU est, est, est vraiment très très important et très, et, très, et très cité. Ça a décollé grâce à GCC et à IMAX. Qui, GCC c'est un compilateur euh, écrit par Stallman et IMAX c'est un éditeur de texte écrit par Stallman. Et toute une suite d'outils qui se sont mis à être très utilisés au cours des années 80 et des années 90. Ensuite, au début des années 1990, il s'est passé autre chose. Donc, vous avez tous entendu parler de Linux. C'est un jeune étudiant finlandais qui s'est dit « qu'est-ce que je vais faire pendant mes vacances et si j'écrivais un système d'exploitation Il a fait ça et il a fait quelque chose de nouveau qui n'existait pas encore avant, c'est qu'il mettait son code tout le temps disponible sur Internet, même le code sur lequel il était en train de travailler. Juste, juste, juste avant, en fait, dans, la, dans les modèles de, de développement, on cachait le code sur lequel on était en train de, de, de travailler et on distribuait le code qu'une fois qu'on jugeait qu'il était, qu était tout frais, tout beau, tout, tout débugué. Euh, ça, il a pu le faire grâce au web qui a commencé qui commençait au début des années 90 à se, à, se dé, à se développer. Et Il a créé un nouveau modèle de, de développement qui a été repris et, et, et théorisé après à la fin des années 90, euh, notamment euh, par... Qu'est-ce euh notamment par Éric Raymond, dans un livre qui s'appelle « La cathédrale et le bazar ». C'est un livre qui oppose deux modèles de, de développement. Le modèle de la cathédrale, où on prévoit tout, tout à l'avance, où on cache ce qu'on fait, et au dernier moment, haha, regardez, voilà, c'est prêt, c'est beau, c'est grand, c'est magnifique. Et le modèle du bazar, où tout traîne un petit peu partout, euh, et, et on, on, on, on, range, on, on range et on optimise les choses au fur et à mesure. Alors notez, bon, nous sommes quand même dans un bâtiment qui accueille la, la Bulac et l'Inalco, et, et, et vous vous décernez peut-être un, un petit impensé post-colonial chez Éric Raymond avec un titre comme euh, La cathédrale et le bazar. Euh, malheureusement, l'impensé post-colonial est peut-être le moindre des problèmes d'Éric Raymond, mais euh, ça, ça reste un livre un peu horrible à, à lire, mais qui est assez intéressant pour présenter euh, ce modèle où ce n'est pas grave d'avoir des bugs, ce n'est pas honteux d'avoir des bugs, et justement, les montrer à tout le monde au moment où on les écrit, ça permet de les corriger plus vite, et peut-être d'avoir un logiciel de meilleure qualité. Et avec, avec Eric Raymond, aussi un autre type qui s'appelle Bruce Perens, qui lui, donc Eric Raymond c'était aussi quelqu'un qui a beaucoup contribué au GNU, et Bruce Perens c'est quelqu'un qui a travaillé sur le, le, le logiciel, le système d'exploitation d'Ebian, à la fin des années 90, ils se sont dit que finalement, le mouvement des logiciels libres, il y avait un problème avec, c'est que ça faisait un peu trop babos, un peu trop hippie euh, comme ambiance, parce que ce qui est au cœur du mouvement des logiciels libres, c'est la moralité. C'est-à-dire que pour Richard Stallman, il est immoral de faire un logiciel propriétaire. Euh, et, et donc, euh, vous faites du logiciel libre pas parce que c'est bien, euh, vous, en, vous en faites euh, parce que c'est éthique. Euh, eux, finalement, ils se sont dit bon euh, en fait nous on fait du logiciel libre parce qu'on trouve que c'est une manière intéressante de travailler que c'est une, une bonne méthode pour d'une part pour faire des affaires pour, pour, être, pour être employé, pour développer et que c'est aussi euh, que, que, que c'est que quelque chose qui fait ses preuves et qu'on peut faire de, de, du logiciel de qualité, de qualité avec ça. Et ils ont appelé ça le mouvement open source. Donc c'est un mot que vous avez sans doute déjà entendu, donc logiciel libre et open source en fait sont deux points de vue philosophiques qui s'opposent et qui se détestent. Dans les faits, ils utilisent à peu près les mêmes outils, les mêmes licences euh, et, euh, et dans, un, dans un cas comme dans l'autre, on peut faire des choses très, très très très intéressantes. Donc où nous en sommes aujourd'hui euh, le, le, le modèle libre et le modèle propriétaire cohabitent tous les deux. Euh, le modèle libre a vraiment explosé grâce, euh, grâce au web, euh, c'est Linux euh, avec le logiciel, le, le serveur Apache je note au passage, Apache n'a pas une licence contaminante. Euh, donc euh, vous voyez que le, le fait qu'une licence soit contaminante ou pas, ce n'est pas ce qui permet la survie d'un logiciel. Euh, mais bref, Linux et Apache ont vraiment envahi le web. C'est eux qui sont très très dominants sur, sur le marché. Euh, Peut-être le problème du, du, du modèle libre, c'est que c'est par les hackers, pour les hackers. Les utilisateurs arrivent souvent un petit peu derrière. Donc les briques libres qui sont utilisées très couramment et qui existent sur les appareils que vous avez, ce sont les serveurs, les outils de développement, des briques, des briques logicielles, et un petit peu moins des, des, des, des logiciels qu'on utilise dans la vie de tous les jours, à part certains qui ont très bien réussi comme Firefox ou, ou VLC. Euh, ils, ils n'ont pas réussi vraiment à percer sur les, sur les téléphones sur les, euh, sur, le, sur les ordinateurs de, de, de tous les jours euh, et les deux cohabitent et continueront sans doute de, de cohabiter ni le libre ni le propriétaire vont, euh, vont se tuer je pense qu'on peut faire des choses intéressantes avec les deux mais comme nous, nous allons travailler en libre c'est surtout sur le libre que nous allons réfléchir et voilà. Et donc, évidemment, aujourd'hui, là, on est là pour parler de quelque chose de très intéressant qu'on fait avec du libre. Et donc, c'est NumaHop. Et donc, évidemment, moi, sur la base de tout cet historique qui a bien reposé, je pense, les, les principes sur lesquels on a pu réfléchir pour construire NumaHop, je vais vous expliquer un petit peu comment on essaierait éventuellement de développer une communauté d'utilisateurs autour de NumaHop, sur la base de communautés autour de logiciels libres, de logiciels métiers qui existent déjà. Alors, déjà, les intérêts pour une institution publique d'utiliser les logiciels libres et leur modèle de développement, c'est que si l'entreprise qui a créé le logiciel, évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite à Progilon, mais si l'entreprise coule, eh le code source est toujours là. On peut toujours. Le, le réutiliser, le, le travailler avec d'autres prestataires ou même le travailler soi-même. D'autres institutions que celles qui ont présidé à la, à, au développement du, du logiciel au départ peuvent s'en emparer. C'est précisément l'objet de cette journée. Et puis on peut, ils peuvent améliorer le, le code source, en faire bénéficier tous les utilisateurs. Donc quelques exemples d'utilisation de, de logiciels libres dans des institutions publiques. On peut penser par exemple à fort dans les Urfistes, hein, qui avait un modèle de, qui était un logiciel propriétaire et qui a basculé vers du libre, après toute une réflexion justement euh, assez similaire à celle qui, a, qui, a, qui nous a conduit à la Bulac à utiliser le logiciel libre Coa et, euh, et puis à créer une Maop. Et puis on peut penser aussi à des contre-exemples. Alors on va parler de la baisse. Ils ne sont pas là, mais, mais bon, ce n'est pas très grave. Ils le savent bien. Un, un système qu'on utilise tous les jours, un logiciel métier comme Winibay, qui est basé sur du, sur du propriétaire, eh bien ça pose beaucoup de problèmes pour le faire évoluer, pour que tout le monde puisse se l'approprier et pour qu'il puisse répondre à tous les besoins de, de, de ses utilisateurs. Et donc c'est là où on peut voir les, les limites que ça peut avoir. Donc nous, évidemment, de ce point de vue, de vue là on plaide pour que tout le monde puisse s'emparer des logiciels libres les développer les créer évidemment il n'y a pas qu'un seul modèle d'utilisation et d'appropriation de ces logiciels par exemple pour pour pour COA, en fait, on se rend compte que pour que le logiciel soit le plus fructueux possible, en fait, on doit s'investir dedans et on doit essayer d'y participer en tant que contributeur. Mais évidemment, il y a plusieurs modèles. On peut tout à fait avoir un système où c'est un prestataire qui va faire l'installation sur ses propres serveurs et qui va mettre à disposition le logiciel pour son client. On peut avoir un système où le prestataire va installer le logiciel sur les serveurs de l'établissement et puis ensuite, on va le maintenir soi-même. Et on peut avoir un système où tout est fait par l'établissement en propre. Donc en fait, l'idée quand même de, de ces logiciels libres, c'est de pouvoir permettre à ceux qui le souhaitent de passer de la consommation d'un outil dont, on va, dont les évolutions vont dépendre de la relation au prestataire et de sa bonne volonté à une appropriation de l'outil pour pouvoir le construire et le faire évoluer selon ses propres besoins. Et donc, on, on, nous, on estime, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de, de faire avec CoA à la bibliothèque, avec notre SIGB, et ce qu'on souhaiterait faire avec NumaHop, c'est rentrer dans ce cercle vertueux qui, qui permet aux bibliothèques, aux bibliothécaires et aux utilisateurs plus largement du logiciel de réinvestir dans leur outil de travail, d'apporter leurs compétences, alors des compétences plutôt fonctionnelles hein, que des compétences techniques, même si dans des bibliothèques ben, on a la chance d'avoir euh, des informaticiens qui sont euh, très compétents et qui peuvent coder, c'est quand même assez rare malgré tout. Euh, donc euh, à la fois euh, pouvoir réinvestir ce travail et ces compétences pour faire évoluer les fonctionnalités et en retirer un bénéfice direct, euh, comme on a pu voir la présentation ce matin hein, de, dans le, le, le Travail, améliorer les conditions de travail finalement de tous grâce à ces logiciels euh, libres et euh, qu'on peut modifier autant qu'on le souhaite. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que les prestataires aussi sont demandeurs de cette collaboration, puisqu'elle leur permet de tester les améliorations qui sont proposées, puis de développer de nouvelles fonctionnalités qui sont adaptées à des nouveaux besoins. Typiquement, les gens qui auraient besoin de, de faire du, de, de numériser de l'audio ou de la vidéo dans NumaHop peuvent tout à fait euh, faire des développements, financer des développements pour que le logiciel puisse, euh, puisse faire ça aussi. Euh, donc, en fait, comment ça se passe La communauté a, à laquelle on participe le plus activement, nous, à la BULAC, euh, qui est la communauté qui est construite autour du SIGBCOA. Alors, en fait, elle se structure autour de plusieurs acteurs. Une communauté de développeurs qui est internationale et une communauté structurée d'utilisateurs qui va, qui va être articulée autour de différentes associations nationales et qui va permettre à, à la fois un dialogue entre des sociétés prestataires, leurs développeurs, des développeurs indépendants, et puis les utilisateurs, soit administrateurs fonctionnels des systèmes dans les établissements, soit utilisateurs vraiment des, des logiciels métiers. Tous ces gens-là euh, dialoguent, enfin, c'est comme ça qu'on le fait à la bibliothèque, c'est comme ça qu'on qu pense que les choses peuvent bien avancer mais il n'y a pas d'obligation encore une fois et donc en fait plusieurs fois dans l'année il y a des rendez-vous de travail collaboratif qui sont des hackfests deux fois par an et qui vont permettre à tout ce petit monde là de se réunir et puis de tester de faire avancer le système donc sur ce mode un peu itératif avec avec un, un, un principe qui fait évoluer tous les ans le système pour l'améliorer donc en gros il y a plusieurs il y a plusieurs principes pour pour arriver à une évolution du système qui soit coordonnée quand même puisqu'on peut tout tout à fait choisir de ne faire des développements que pour soi dans son établissement, mais le principe de, de, de créer une communauté, c'est aussi que tout le monde puisse bénéficier de, de ces avancées. Donc, on exprime des besoins, des problèmes fonctionnels. Euh, pourquoi C'est par le biais d'un gestionnaire de tickets type Bugzilla. Ensuite, il y a un dialogue entre les bibliothécaires, l'administration fonctionnelle et les développeurs. Et ce travail-là, c'est essentiellement un travail de traduction entre le langage métier que nous, on va utiliser et puis le langage informatique de développement pour que les fonctionnalités soient effectives. Et puis, il y a un test des différentes améliorations et des nouvelles fonctionnalités par des bibliothécaires et puis des développeurs à travers des bacs à sable, en fait, qui sont des espèces de répliques euh, tests des, euh, des systèmes qui sont installés dans différentes bibliothèques. Et il y a un processus de validation du code par les développeurs. Et enfin, quand tout le monde s'est mis d'accord que tout a été bien fait, eh bien, la nouvelle version du logiciel communautaire sort et c'est comme ça qu'on peut faire évoluer le système. Donc là, on est dans une communauté qui a, qui a déjà une, une certaine maturité mais c'est vrai que peut-être à une échelle débutante, on peut envisager ce genre de, ce genre de, de processus pour NumaHop. En tout cas, c'est ce qui nous semblerait intéressant. Euh, donc, euh, donc voilà, moi, ce que je voulais euh, faire passer aussi, c'est un peu de se dire que bah, le logiciel libre numop effectivement, il n'est pas gratuit. Il a été financé avec de l'argent public. L'argent public, le code est public aussi. Et euh, les développements qui pourront être versés euh, dans le, le logiciel euh, bah, seront euh, accessibles à tous et pas privatisés. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous semble important de souligner. Euh, voilà donc en fait nous ce qu'on qu en retire au niveau de, des établissements c'est que par exemple c'est le cas à la Bulac, c'est le cas à Lyon 3, euh, les bibliothécaires et les développeurs ils travaillent ensemble et euh, ça crée une dynamique qui est très intéressante dans les équipes puisqu'on le voit bien y compris pour le développement de NumaOp, il y a eu beaucoup d'allers-retours entre les collègues. Euh, de, des différents pôles, de la conservation, comme vous avez pu le voir ce matin, euh, ceux qui gèrent euh, la bibliothèque numérique, etc. Et tout le monde s'est mis ensemble pour essayer de développer et de tester euh, les fonctionnalités de ce, de ce logiciel. Euh, voilà. Alors, euh, ce que je peux dire de plus, c'est peut-être vous poser la question, mais pourquoi on ne brevetterait pas Numaop Ce serait une tellement bonne idée. Et comme ça, on pourrait, on pourrait être protégé. Alors, est-ce que le brevet protège vraiment bah, Depuis les années 80, le logiciel et le matériel de conception préparatoire, le code source, sont considérés comme des œuvres de l'esprit. Et donc, ils sont protégés par le droit d'auteur et pas par les brevets, euh, sauf s'ils sont intégrés dans un, une fonctionnalité euh, plus large. Et en fait, euh, en fait les, le, le droit d'auteur qui protège les œuvres 70 ans après la mort de leur auteur, euh, en termes de temporalité, n'est pas vraiment euh, raccord avec euh, le, le logiciel. Donc c'est quelque chose qui, effectivement... Qui... Le brevet non plus, parce que le temps ouais. que vous déposiez votre brevet, votre logiciel est obsolète en général Voilà. Voilà. Et là, je bloque car je ne sais pas où j'en suis. Et ce n'est pas grave. Donc en tout Ça cas, j'ai pas les, la fin. Voilà, merci. <rire> donc quel risque on pourrait, euh, on pourrait trouver dans, euh, dans cette proposition qu'on vous fait hein. euh, Donc le vol de logiciels, bon, c'est pas possible hein, puisqu'il on on, l'a vite abordé, Nicolas, mais donc euh, Numaop est avec une, une licence contaminante euh, donc qui permet de répliquer les conditions dans lesquelles elle a été... Euh, elle a été euh, le logiciel a été créé, donc en fait, euh, tous les usages qui pourront être faits, tous les développements, etc., seront forcément euh, libres, ouverts et euh, le code accessible à tous. C'est bien ça. C'est ça. C'est même une licence contaminante sous stéroïde. Euh... Bon, pourquoi pas, euh, mais bon, donc du coup c'est très très protégé, euh, en fait il y a des gens qui ont trouvé des moyens de piquer des logiciels libres euh, malgré tout c'est à dire en ne distribuant pas le logiciel euh, par exemple LibLime euh, vend de l'hébergement Koa et garde Koa chez lui, et fait ses modifications dans Koa sans les reverser à la communauté, dans vos Freebox vous avez des noyaux Linux qui sont modifiés et dont on n'a pas reversé, parce que vous n'êtes pas propriétaire de votre Freebox, c'est Free qui est propriétaire, et, il fait ce qui... et donc il considère que c'est son logiciel qu'il ne vous l'a pas donné, et donc il fait ce qu'il veut avec. Cette licence-là, elle dit que si vous utilisez sur le réseau le logiciel, à partir du moment où vous l'utilisez sur le réseau, vous êtes obligé de le redistribuer. Donc là-dessus, NumaHop est très, très, très protégé. Même si, encore une fois, c'est pas ça qui, qui, qui, qui, qui protégera complètement NumaHop. Ce qui protégera vraiment NumaHop, c'est d'avoir une communauté d'utilisateurs et de développeurs. Mais, bon, vous le savez pour la licence... <rire> Tout à fait. Donc le principal enjeu, c'est effectivement que bah, de nombreux établissements puissent installer NumaHop hein, sous toutes les formes d'installation qu'on peut imaginer, euh, et qu'ensuite on puisse ensemble euh, intégrer les modifications, etc. Et puis euh, et puis euh, créer une communauté d'usage. Et donc c'est vraiment, je trouve, intéressant cette notion de commun qui s'applique assez bien à NumaHop, puisque c'est une ressource partagée qui pourrait être gérée et maintenue collectivement euh, par une communauté, la communauté des bibliothèques universitaires plus largement des établissements publics qui ont des chantiers de numérisation. Et donc, c'est vrai que l'appropriation, elle se fait par l'usage de, de cette ressource. Et c'est à ça qu'on qu souhaite vous inviter. Pour faire vivre NumaHop, il va falloir travailler. C'est sûr que ça va pas se faire aussi facilement que d'installer une application sur son téléphone. c'est pas ça le principe. Mais euh, on pense que c'est vraiment une manière très intéressante de s'approprier ces outils métiers. Voilà. On vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions peut-être Je ne sais pas. J ai, j ai, je vais juste redire deux mots sur fort, parce que c'est très rigolo, ce logiciel, ce logiciel des, des urfistes. Eux, ce qui leur est arrivé, au début, ils continuaient de travailler avec leur prestataire qui leur avait fait un logiciel propriétaire. Et, euh, et en fait, c'est leur, leur prestataire qui leur a claqué dans les pattes. C'est-à-dire que quand ils essayaient de faire évoluer le logiciel, ils n'ont pas réussi à obtenir de leur, de leur prestataire euh, de pouvoir le modifier. Et tout le travail qui avait été fait jusque-là était perdu, puisque euh, la propriété intellectuelle euh, était complètement... Celle, celle du prestataire, et que c'était un logiciel propriétaire. Et c'est là qu'ils se sont, euh, qu sont dit, bon, ben, on va tout reprendre, on va faire un logiciel libre. Et c'est pas mal, parce qu'ils sont... Euh euh, ben, ça tourne chez eux, ça tourne chez le, le, le CNRS il y a un autre truc de formation des, des bibliothèques euh, qui l'utilise, je ne sais plus comment il s'appelle c'est pas Mediadix, c'est l'autre et, euh, et, et ils ont été forqués par l'université d'Aix-Marseille Aix-Marseille a pris le logiciel, l'a modifié et, et a créé une nouvelle version et lui a donné un nouveau nom, je ne sais plus ce que c'est euh, mais bon voilà, c'est un bel exemple dans le monde des bibliothèques si vous connaissez des gens des, des Urphistes ou d'Aix-Marseille, etc. vous pouvez leur demander aussi comment, comment ils font et, pourquoi, et aussi pourquoi ils sont passés à un logiciel libre. Je leur ai demandé, j'ai des anciens collègues d'Emurfist de, et ils sont très très contents du changement. Pas de questions, du coup on enchaîne directement. Pas redit ce matin, mais la source est filmée. Je n'ai pas été prévenu, je n'ai pas donné mes droits à l'image. Moi non plus, mais je serais filmé de dos, ça. Euh, C'est une petite question simple, mais quand il y a une communauté de développeurs, que des gens font des, des soumissions, généralement, pour que ça fonctionne bien, il y a une, une forme de gouvernance qui est, est mise en place. Est-ce que vous avez une idée de comment ça pourrait fonctionner Alors, pour NumaOp, non. Tous les modèles sont, sont sont sont possibles. Il peut y avoir des choses de très démocratiques à pas du tout démocratiques, euh, et, et, et ça c'est c'est je pense pour Numao peut-être c'est de la part des, des, peut-être qu'il faut l'imaginer du côté des établissements qui l'ont fait comme comme vous êtes plusieurs j'imagine plutôt un truc un truc démocratique j'imagine pas un, un dictateur même bienveillant comme Linus Torvald s'occuper de s'occuper de ça mais c'est à déterminer je crois qu'il y, y a une discussion hein, sur les euh, sur les communautés euh, plus tard dans la, dans l'après-midi mais effectivement c'est c'est un vrai souci, euh, et c'est un des aspects un petit peu compliqué, c'est de savoir... Comment est-ce qu'on accepte que que du code rentre dans le, dans le logiciel Qui est-ce qui, est qui gère le, le euh, qui est-ce qui gère le dépôt Pour l'instant, c'est c'est qui euh, qui gère tout. Euh, et et est-ce qu'on propose on propose à Progilon de pousser de pousser des patches euh, Comment est-ce que Progilon va, va accepter C'est peut y avoir peut y avoir plein de modèles. Soit Progilon garde un rôle central, soit soit on arrive effectivement à... à c'est compliqué. C'est vrai que c'est un point, c'est un point épineux et c'est pas un point facile. C'est un point sur lequel il peut, il peut y avoir beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de tension. Moi, j'aime bien le, le, le, le système qui a été développé, qui a été développé par le, par le projet Coa, qui est du coup relativement décentralisé et, et, et qui, suit, qui suit une procédure, en fait, il y a une procédure pour faire, pour faire, rentrer, pour faire rentrer du code, il y a des, y a des versions régulières, régulières qui, qui sortent, donc il y, a, il, y a un équilibre, il y a un équilibre à trouver. C'est peut-être peut maintenant, le, une fois que le logiciel a été développé, ça a été dur, ça a été long et qu'il est sorti, c'est le deuxième bond compliqué à atteindre.